Bonjour à tous, j'espère que ça va bien aujourd'hui, même très bien. C'est une grande journée, on a un invité de marque sans plus attendre. Bien évidemment, vous aurez compris que ce n'est pas le vrai Elon Musk. Je ne pense pas que ce serait déplacé aujourd'hui, c'est un homme qui est bien trop occupé. Pourquoi je vous parle de lui? Parce que c'est mon modèle d'affaires de réussite. Je m'inspire de lui et je vais vous partager trois trucs aujourd'hui qu'il fait à tous les jours. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'Elon Musk est un homme hyper occupé, hyper trending et qui continue à innover toujours et toujours. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Elon Musk c'est le PDG de SpaceX, de Tesla, le fondateur de Boring Company ainsi que le cofondateur de Neuralink, OpenAI et bien sûr de PayPal. Il est considéré comme la 40e personne la plus riche de la planète, étant détenteur d'une fortune évaluée à environ 23 milliards de dollars selon Forbes. Il a empoché, juste l'année dernière, un salaire d'environ 500 millions de dollars. Bref, Elon Musk, on peut dire une chose, c'est un homme d'affaires qui est occupé. Très, très occupé même. La question qui saute aux yeux, mais comment est-ce qu'il fait pour mener tout ça de front? Comment est-ce qu'on peut être tout le temps occupé? Est-ce qu'il y a des clones? Est-ce qu'il dort jamais? Y a-t-il une formule magique? La recette de la productivité, Mais je pense qu'il la connaît. La réponse en vérité est un peu plus simple. Très tôt, Elon Musk il a concocté différentes astuces qui lui permettaient d'être efficace absolument à chaque instant de ses journées de travail. C'est ce qu'on va apprendre au courant de la vidéo. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il arrive à performer autant? En voici trois susceptibles de changer à tout jamais votre quotidien au travail pour le meilleur que ça va de soi, mais il faut le mettre en application. Donc, la première, la plus importante, adopter la routine de la TPI. Elon Musk, il commence toujours, toujours ses journées par la même chose. Il identifie sa TPI et s'y attelle aussitôt, sans se préoccuper de absolument rien d'autre. Sa TPI, TPI c'est quoi ça? En fait, c'est sa tâche la plus importante du jour. Une fois que celle-ci est réglée, il planifie le reste de sa journée en fonction des priorités. Puis ça, en ayant en tête une règle de travail immuable qui s'est lui-même fixée. Ça veut dire qu'il ne compte pas les tâches ou sa propre intervention apporte une plus-value. Ne perdez pas votre temps dans des tâches où ce que vous ne faites pas la différence, identifiez les TPI ou la TPI de la journée, faites-la et passez à autre chose. Donc, c'est inutile pour vous, pour les autres, pour l'organisation dans son ensemble. Maintenant, comment savoir si votre TPI, c'est la bonne journée. Concentrez-vous sur le signal et jamais sur le bruit, recommande-t-il. Autrement dit, Elon Musk préconise de prendre le temps d'identifier parmi toutes les tâches cruciales qu'il vous faut mener à bien, bien, celle où votre rapport personnel sera le plus déterminant. Il ne faut pas se laisser dans le fond intimider euh, par euh, disons, les points d'exclamation qui accompagnent les courriels, vous pressant de donner la priorité à une tâche précise et d'oser aller à l'essentiel, c'est-à-dire la tâche qui nécessite le plus votre talent, puis de vous y lancer à fond en donnant votre 110 Lorsqu'il faut ensuite gérer le temps qu'il vous reste dans la journée, faites des choix aussi drastiques soit. ils Un exemple frappant, Elon Musk, qui fait. Il s'évertue alors à supprimer le plus de réunions possibles de son agenda parce que pour lui, bien, les réunions sont le fléau des grandes entreprises. Voilà pourquoi il ne participe pas. À moins qu'une question extrêmement importante et urgente soit à l'ordre du jour, à ce moment-là, il tasse. C'est sûr, c'est le patron, c'est lui qui décide, mais il maximise son temps en faisant ça. Un dernier détail concernant la planification du reste de la journée. Elon Musk a cette particularité de planifier ça par bloc de 5 minutes. Mais lui, il s'attribue une multitude de mini tâches. Qui sait qu'il va pouvoir accomplir un, cla un claquement de doigts ou un clin d'œil? Donc, il craint pas de passer ainsi du coq à lampe et est parfaitement à l'aise avec ça. Ce n'est pas nécessaire de, limiter, de se limiter à ce point. Vous pouvez très bien à la place fonctionner par des blocs de 30 minutes ou d'une heure. À vous de voir. Il faut vraiment faire qu'est-ce qui est bon pour vous. Si ça fonctionne, on continue de faire ce qui fonctionne. Dans le cas contraire, on passe à autre chose. La deuxième chose, c'est maîtriser l'art subtil du courriel. Elon Musk, c'est un accro fini au courriel pour communiquer avec autrui. Il dit qu'il adore les courriels parce que c'est le champion des courriels, selon lui. Son secret, il est extrêmement clair, concis, précis et direct à la fois. Il ne perd pas son temps, il va directement au but. Et ça, en particulier, quand ça s'adresse à ses employés ou euh, du monde extérieur de ses entreprises, il explique toujours brièvement euh, ce qui avance. Parce que les gens travaillent mieux quand ils savent c'est quoi l'objectif et pourquoi il faut atteindre l'objectif. Un avantage, bien, eh bien, ça peut être une information qu'il a, que l'autre n'a pas, ou encore un temps d'avance sur l'autre, comme cela se produit aux échecs. Lorsqu'un joueur parvient à mettre son adversaire en Z-not, je ne sais pas si je le prononce bien, en manque de temps à la penduse, qui entraîne des décisions hâtives et des coûts approximatifs. C'est comme ça que les maîtres coincent les professionnels ou amateurs aux échecs. Un autre détail intéressant. Elon Musk est capable de faire toute autre chose en même temps qu'il traite un courriel. Il mange en écrivant ses courriels, il participe à des réunions, euh... Qu'est-ce qu'il faisait l'autre? Il jouait avec ses enfants en même temps. Il a même découvert qu'il était capable de s'occuper, dans le fond, de ses courriels en présence euh, de personnes. Ça prend pas tant de temps que ça et on devrait passer rapidement au prochain courriel. D'ailleurs, j'ai réalisé que sans cette faculté de traiter les courriels à tout bout de champ, je n'aurais jamais accompli pour ma part ce que j'ai déjà accompli. Numéro 3, ayez l'humilité de la rétroaction. On le voit bien, bien, Elon Musk a un horaire très serré. Travaillant souvent à des endroits différents dans une même journée, c'est pourquoi il cherche sans cesse à optimiser son temps, la gestion de son temps et par la suite sa façon de travailler. Je crois qu'il est vital d'établir une boucle de rétroaction dans laquelle vous réfléchissez constamment à ce que vous avez fait et à la façon dont vous pourriez le faire mieux la prochaine fois. Je le répète, réfléchissez constamment à la façon dont vous pourriez faire mieux les choses et remettez-vous toujours en question. De toute façon, l'être humain se remet toujours en question. C'est normal de s'interroger, de se poser des bonnes questions. Elon Musk, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il intègre alors non seulement ses propres réflexions, mais aussi celles des autres. Il exhorte dès lors à lui faire part des réflexions négatives sur son sujet, puis l'idée n'est pas de s'enfoncer nécessairement, ni d'être enfoncé par les autres, mais d'agir de manière constructive, tout comme un joueur d'échecs. Va toujours tâcher d'identifier les points faibles des différentes positions, le meilleur coup à jouer dans l'immédiat et le meilleur enchaînement de coups à effectuer dans un avenir proche. Un point intéressant aussi, c'est que Elon Musk veille à adopter les boucles de rétroaction les plus courtes possibles. Pourquoi? Mais parce que plus vite que l'information, plus vite qu'elle est traitée, plus vite il est en mesure de corriger le tir avant que l'infime faiblesse dans la chaîne de production pour Tesla, si on parle de ça, bien, que ça l'amène euh, au désastre, même, voire à la défaite. Il passe son temps à résoudre des problèmes sur le terrain, des problèmes d'ingénierie, des problèmes de fabrication. Ce qu'il disait euh, pour, euh, pour terminer là-dessus, c'est que lui, à chaque matin, il prend une douche au réveil. Lorsqu'Elon Musk a participé à des questionnaires sur les petites habitudes quotidiennes qui avaient le plus d'impact sur ses journées de travail, bien, il a simplement répondu, me doucher. Dès que je me lève, je m'en vais directement dans la douche. Il ne s'agissait pas d'une blague, c'est bien vrai. Dans une entrevue ultérieure, bien, il a donné aussi une explication lumineuse à ce sujet. Son meilleur conseil, c'est qu'au réveil, aussitôt d'aller filer sur la douche, parce que votre cerveau bien, il a cogité toute la nuit d'un bar ou de l'autre, il a tourné des heures et des heures pour résoudre des problèmes qui vous préoccupent, même pendant votre semaine. Puis il veut juste une chose, vous communiquer ses réflexions. Donc, le moment de la douche est le plus opportun pour faire le calme. C'est comme ça que lui viennent ses meilleures idées. C'est comme ça que ça fonctionne pour tout le monde. Quand on prend le temps de s'écouter soi-même, ben ça peut faire toute la différence. De plus, à la fin de son interview, il avait ajouté qu'il était fermement convaincu qu'il est à la portée de tout le monde d'être extraordinaire. Il dépend de que chacun de nous, bien, en fait, qu'on se mette en situation pour que cela survienne. Donc, voilà, vous disposez à présent de trois astuces signées Elon Musk. Puis, c'est à vous, désormais d'en faire bon usage. Si vous avez euh été intrigué le moindrement ou que vous, encore, vous ne connaissez pas Elon Musk, je vous invite à faire vos recherches. Que ce soit un, un livre biographique, il en existe plusieurs sur le marché ou des vidéos YouTube, allez voir une conférence de lui euh, en ligne, tapez simplement « Elon Musk Conference » et vous allez euh, retrouver un paquet, paquet d'informations, comment est-ce qu'il travaille puis quel genre d'homme que c'est. Ça peut être très, très, très intéressant pour vous de connaître cette personne. Pour terminer, j'ai une phrase que j'adore, un proverbe qui est relié aux échecs que j'ai fait mention deux fois dans la vidéo, ce qui va comme suit. Et je vais l'écrire ici. Donc, prenez le temps de vous approprier cette phrase-là, puis regardez l'inspiration que ça peut vous apporter à vous aussi. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.